Bonsoir à toi, je voudrais te souhaiter une bonne année 2022 Une année merveilleuse, pleine de lumière, pleine d'étoiles Pleine d'amour, pleine de choses agréables Et en même temps que je dis ça, j'ai l'impression de raconter des salades Et c'est dissonant quand je dis ça Et oui, parce qu'on sait bien, et toi et moi Que 2022, ça risque d'être encore au lait Et que euh, les expériences qu'on aura à vivre Elles seront probablement pas aussi agréables que ce qu'on aurait aimé Et n'empêche, quoi qu'il arrive, dans cette année, que ce soit des expériences agréables ou moins agréables, je t'invite simplement, je te souhaite vraiment de pouvoir avoir en mémoire que ce sont des expériences plus ou moins agréables à passer, que dans ces expériences, on a tous et toutes un enseignement à tirer. Donc, essaye d'aller chercher le trésor qu'il y a dans ces expériences, même si elles sont pas agréables. Et puis pour les passer mieux et, et, et plus vite, euh, je te souhaite de pouvoir connecter le lâcher-prise qui est si précieux. Je te souhaite aussi euh, de pouvoir te rappeler, quels que soient les moments euh, du juste pour aujourd'hui, si précieux, Uzu, oui, oui, l'instant présent. Celui qui nous permet de savourer encore mieux et encore plus les moments agréables, ce qu'on peut passer avec les personnes qu'on aime et puis euh, de moins se prendre la tête quand la tempête fait rage autour de nous et de se reconnecter juste là à l'instant qu'on est, qu est en train de vivre en tous les cas pour moi c'est quelque chose qui, qui m'aide beaucoup je souhaite que ça t'aide beaucoup voilà, je te souhaite une merveilleuse année et je te dis à très vite